Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée de méditation. Aujourd'hui, je vais essayer d'éprouver de la compassion pour moi-même, de la compassion pour l'être que je suis. De la compassion envers mes difficultés, de la compassion envers mes blocages, de la compassion envers mes souffrances. Le sentiment de compassion démarre à partir du cœur centre des émotions. Je peux déposer une main sur mon cœur, écouter les battements de mon cœur, suivre le rythme de ma respiration. Je prends quelques instants pour me connecter à cela, Et me connecter à mon être intérieur. Je respire en conscience et tout doucement j'apaise mon être intérieur. J'apaise mes pensées J'apaise mes ressentis. J'apaise mes émotions. Toujours en respirant, en conscience. J'inspire. Et j'expire. Tout doucement, je laisse diffuser ce bien-être dans tout mon cœur. Par la respiration. Et consciemment. Je laisse diffuser ce bien-être dans tout mon corps. Ma tête est détendue. Mes épaules sont détendues. Mes bras se relâchent. Mon buste se détend, mes jambes sont détendues, mes pieds se relâchent et je m'ancre à la terre, ressentant le point d'appui de mes pieds. J'éprouve de la compassion envers moi-même. J'éprouve de la compassion envers mes difficultés. J'éprouve de la compassion envers mon être tout entier. Et tout doucement, je laisse diffuser cette compassion et je me laisse glisser sur le flot de la vie tout en étant en compassion avec moi-même. Je suis compatissante envers moi-même. Je relâche les tensions dans mon être. Je peux relâcher l'exigence envers moi-même. Je peux relâcher mon perfectionnisme. Je peux relâcher le poids de mes mots. comme un sac que je déposerai sur le côté et que je prendrai une fois le temps nécessaire. Je me sens légère, apaisée, détendue. Je suis compatissante envers moi-même et je me respecte. Je respecte le silence qu'il y a en moi. Je respecte mes pensées qui vont et qui viennent. je respecte mon corps en l'écoutant et en conscience je respire je peux prendre de grandes inspirations si je veux même un peu plus dynamique pour tout doucement sortir de la méditation tout doucement je reprends le contact avec mes sensations physiques Je reprends contact avec l'air qui frôle ma peau. Je reprends contact avec mon environnement extérieur en ouvrant mes yeux petit à petit. Je suis sereine et détendue. Je poursuis ma journée avec ce sentiment de compassion grandissant envers moi-même. Merci pour cette séance.